Merci mes amis. Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers. J'habite dans un pays où les gens sont gentils. Enfin c'est ça qui se dit depuis des décennies. À la coin de Normandie très jolie, trop poli. Tout le monde se tue à coups de saloperie. Je vis dans un village où les matins sont blêmes. Une petite mairie pour cracher toute sa haine Les conseillers se parlent à grand coups de châtaigne Les voisins se regardent un marin de faïence À saigné ville sur elle Asseyez ville sur elle. Asseyez ville sur elle. Asseyez ville, ville sur elle. Merci mes amis. J'habite devant la mer, c'est qui a vu la guerre. Enfin, c'est ce qui se dit. Et les gens qui exagèrent Je crois ce que je vois, il a pas de miracle Les vieux qui se matraquent Au bar de la Réac. Je vis dans un pays que tout le monde apprécie Enfin c'est ça, c'est dit Dans les autres pays Pas un migrant vivant dans les villas fermées Et Pas un sans-abri qui monte le bout sonnet Asseyez ville sur elle, s'il y sur elle. Asseyez ville sur elle, s'il y sur elle. Asseyez ville sur elle, s'il sur elle. Asseyez ville sur elle, s'il sur, sur, sur, sur, sur elle. Merci d'être là, de vous être battu avec courage et bienveillance. Qui te montre du doigt Enfin c'est ce que je crois Non pas ce que je vois Un coin de paradis où tout est mesquinerie Après je suis poli Pardonnez mon mépris A ville sur elle A ville sur elle A que sur elle A Seignez-Ville sur elle la chance la...